Pour la deuxième année consécutive, j'ai eu l'opportunité de filmer les coulisses du Festival des Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal. Plus spécifiquement, j'ai pu assister à de nombreux événements de son marché du film, le doc Circuit Montréal. Le marché des films permet de mettre en relation réalisateurs, débutants et expérimentés, producteurs indépendants et diffuseurs, tels que des chaînes de télé ou des studios. Everyone who's here. Um, this is really intended to be a conversation. The last seven months have really been a creative development stage. We really wanted to kind of foster a space in which the works could develop creatively and critically. All right. évidemment gérer le droit d'exécution publique. Si vous êtes encore là, j'imagine que c'est parce que cette petite vidéo vous a plu. Donc, si vous voulez en voir plus sur le Doc Circuit, je vous invite à consulter la petite vidéo récap que j'ai réalisée pour les RIDM. Si vous avez apprécié ce petit format, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie de découvrir un autre événement cinématographique très intéressant, le cabaret de Kino Rive Sud, c'est par ici. Sur ce, bon bye! bye.